Et hey bonjour à tous et les amis, c'est Zo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, Sonic.exe. Voilà, il euh, fallait que bien ça arrive pendant les vacances. Sonic.exe, voilà, voilà. Je sais pas comment, comment ça se prononce le mot Of the Devil. Donc, c'est parti. On va faire une game. Alors, si il y a une game, ça veut dire qu'on pourra faire, euh, ah, c'est pour euh, une note pour Ludikid, c'est un youtubeur. Euh, c'est ma... ah, pour le jeu qui, qui est creepy, pasta challenge et c'est mon premier jeu que j'ai créé euh, c'est bon vraiment... je suis vraiment jeune ah d'accord très bien et euh... j'espère qu'il sera bien ah, bon, je pense j'ai besoin que ce soit vraiment approuvé bien sûr euh... j'espère que que vous allez passer un bon jeu, ouais, Ah oh, oui. ce jeu, jeu n'est pas officiel par Sega, euh, euh, mais Sonic the Hedgehog le Hérisson, euh, ah. like a comme propriété de Sega, Ah gros, c'est euh, Sonic, mais le ce, Sonic euh, le Hérisson, est pro propriétaire à Sega, ok, très bien. Euh, tous les graphiques utilisés dans le, jeu, utilisés dans, le jeu, dans le jeu pardon dans le jeu. ok ce sera dans les crédits donc ok pas de problème ok merci les mecs euh prologue création du, du, du débile si je peux, du méchant je crois c'est ça ah, c'est vraiment en retenir je pense que aujourd'hui c'est un bon jour pour Ok, bah une à découvrir Eggman, bah ok, très bien. Ah, c'est mon deuxième Quoi, c'est vraiment. Time, check, Ah, on peut partir d'ici. Je sais pas si euh, on a besoin de temps. Je vais. Euh, de... Je vais donner une le leçon à Eggman encore. Encore une fois, tu vois, je une de... leçon à Eggman. Ok. Euh, C'est le village. Il est vraiment détruit. Eggman est vraiment euh, détruit le village. Ah! Comme un RPG, ah, oh, c'est sympa. Ah, bah oui, c'est tombe dans oh non! Je, je, je sais pas nager! <rire> <rire> ok, euh, non, euh, je peux... non, on va se mettre... okay. Okay. Okay. je bien. <rire> on va pas, ah, merde, tout, euh, tout ça. Pour ça, je le pas, je le pas, va le pas, je, euh, je le Il est juste dans euh, hop, pas très Commence déjà bien. Alors, hop. Je pas pas Je pas pas On va tâcher de faire gaffe à le pas tomber dans l'eau, Et c'est parti Je pense faut 6, 2, 3 Partout Putain, les habitants on a parce que Ah, je vais pas rentrer dans je vais des trucs Oui, non, mais je veux bien. Qu'est-ce qui m'a fait mal là il veux... ah, y a un petit coin d'eau. Oh. Je sais pas si je peux rentrer dedans. Rentre dedans. Ouais, je... ah, le, le, le tueur est hein, dedans. Bah oui, bah oui, bah oui. Il n'y a personne ici. C'est vraiment sombre ici. J'ai entendu quelque chose. C'est vraiment un peu trouble. Je vais essayer de trouver, essayer de me trouver. Euh, je retourne en arrière. vas Là. Je sais que, que tu arrives ici. Dans le coeur, on n'est pas le choix, doit le trouver. Ah bon, d'accord, je sais à tuer. Ah, on joue lui maintenant. On est toujours fini, quoi. On est plus ou... est... un mec comme ça. Non, non, mais c'est bien fini quand déguisé, quoi. Il y a des bêtes euh, de cachées quelque part. Ah, donc. Euh, ah, il y vraiment une belle statue. <rire> ok, il y a des belles statues, on s'en fout. Mais tu reconnais que c'est une bonne vie. Je pense aussi c'est un jeu de ce Super sympa. je check. Euh, je dois euh, chercher le, le tueur dans une autre pièce. Oui. Ouais, je pense qu'il est dans, dans cette pièce. Ah, personne. Je sens la pièce où je pas de Ah, non, il a personne. Qu'est-ce que tu fais ici euh, Je me pose la même question. Attends, tu es je suis Sonic le Gerson. et toi je suis... Ouais, je suis pas vraiment... Je... Très bien, t'as juste une version rouge de moi euh... Je vais juste appeler rouge. Ok, Red, ça sent bien. Donc Red, tu expliques que quelque chose est arrivé non mais là, je, le quoi avec l'anglais Non, c'est Mais je parlais... Euh, je parlais. Ok, oh, très bien, tu parlais. Euh, Qu'il y euh, qui a tué tout le monde. Bon j'ai rien dit. Ouais c'est vraiment intéressant. De quoi c'est... Ah Intenté, c'est pas intéressant. C'est pour la raison que c'est intéressant dans les raisons. C'est intéressant dans les raisons. Bah ouais! Ah, un hérisson possédé! Ouais, il, était, il faisait des raisons horribles. Vraiment, euh, comme... pas Je, je ne sais pas trop qui posséder qui sort de posséder euh, un fantôme et eh bien en fait euh, oui bah on a besoin de split de regarder on en, en haut euh, dans les hauteurs dans, dans les autres euh, dans les autres fait dans autre salles. Mmh, ce son était vraiment mauvais. J'ai une idée, mais peu importe. J'ai essayé de trouver euh, le tueur euh, dans cette pièce. Le Sonic euh, cherche à, à gauche. on est deux Gugus qui cherchent le tueur euh... on a anglais 20 sur 20 c'est la maison du, du tueur J'imagine. Ah, pour une salle. On a une salle, une salle. Dans un, un des placards. C'est pas a euh, rien ici. rien ici. Okay, tout, tout dernier. Actuellement, attends, j'ai trouvé une clé. Mais mauvais. Tiens, j'ai trouvé une clé ici. Mais mauvais. Le, le set. pas trouvé une clé. Je regarde tout au cas où s'il y a autre chose dans les casiers. Non, il y a rien. Ok. Ok, donc j'ai trouvé une clé. Je me demande c'est pour cette porte-là okay. Oh, Jésus, cet endroit est, est vraiment grand. Je, je suis probablement sûr que, que c'est dans cette pièce où il était avant. Ah ouais Euh... Oh, c'est un tube. Toi Moi, je préfère partir d'ici. Ouais. Moi, je suis mort. Oui, voilà. je t'apporte. Mets... Ouais, Jeu. Non mais on doit faire un dérat avec ce mec. faut pas que je tombe sur un cul de sac. Ah il arrive l'enculé. Ah j'ai crevé là. Mais en fait il me voit à travers les murs, c'est pas possible. Je pense qu'il faut que j'aille là où il était. Et on me revoit. Comment t'as fini Je suis mort, on va voir <rire> Je vais faire une coupure. là Gracias. Là, là, il a perdu, il m'a perdu oh. J'ai trouvé Ah, je suis là. Putain, de chier Oh, je suis une coupeur dans ce qu'attend que j'arrive là-bas